Le savez-vous Les Kalaputus vivent depuis toujours sur Unica et se pensent être les seuls habitants de cette planète verte. Ils ne le savent pas encore mais leur planète se meurt. La curiosité et les idées d'Hugo, l'amitié et l'entraide vont venir à bout des difficultés rencontrées et sauver la planète.